c'est une vie, euh, il faut la vivre pour le comprendre. Mais tu es dans le quartier, tu es chez toi, les gens ne regardent pas ce que tu fais, ils, ils, ils te regardent pas ça, ils disent bonjour et tout ça. Mais par contre, si tu as besoin de quelque chose, tu as immédiatement euh, tout le monde qui descend. quoi, Ils entendent parler, tu cries, ah, t'as as plein de gens qui viennent et qui t'aident à faire euh, quelque chose. Et ça, c'est la vie rêvée, en fait, c'est paradisiaque ça. Tu vois J'ai décidé de vivre une très, très, très grande aventure, d'inventer l'aventure qui me semblait la plus nécessaire et la plus, la plus nécessaire à vivre dans l'endroit où, où j'habitais, à Toulouse, et où je voulais rester, et, et avec, les gens, euh, avec les, les gens avec lesquels je vivais. Ce n'est pas parce que j'étais là que j'avais droit à demi-temps. Eh ben non, là où on est, on a le droit, aux plus grandes, même le devoir, d'avoir les plus grandes ambitions pour l'humanité, pour, pour soi-même. Les grandes actions qui ont été connues nationalement, ou internationalement, c'est alors les repas de quartier. Ça c'est le premier repas de quartier en 91, à, sur la place des tiers là. Et ça pendant trois ans, on le faisait tous les jeudis pour lancer l'idée, et puis pour, parce que ça nous plaisait de le faire. Au début de, des repas de quartier, il y avait des gens qui ne croyaient pas que c'était possible. Ils disaient on se croit au cinéma. On dirait qu'on est dans une scène de film, tu vois, avec les gens qui descendaient euh, D'ailleurs, il y a des films qui en sont servis, des films publicitaires et des films qui ont pris des, des tu vois, qui ont reconstitué ça, parce que c'était magique. Il y avait des gens qui te disaient, on se croirait au cinéma, on se croirait dans une scène de film. Tellement c'était beau, tu vois. Tu, tu voyais des gens différents qui descendaient, en portant des plats, qui, qui installaient la table, tout ça, tu vois. Dans un quartier, c'était magnifique. Enfin, c'était d'une beauté euh, incroyable, tu vois. Télévisions qui sont venues un peu de partout, euh, puis des, des radios et tout ça. Et puis, bon, France Inter s'en est emparé, euh, Antenne 2, France 3, euh, tout ça. Et puis après, on, bon, ça s'est développé, on, on a aidé à ce que ça se développe euh, en France euh, et à l'étranger avec, avec euh, les principes qu'on a imposés euh, depuis la base, parce qu'il y a des principes aussi. Alors après, il y a des gens qui l'ont repris sans les principes. Parce que il, mais après, certains les ont réinventés et d'autres en ont réinventé d'autres. C'est ça qui était bien, dans, par exemple à Paris ils ont inventé les goûters de quartier, c'était très bien ça. Ou les pique-niques de quartier à midi, parce que nous c'était les repas du soir. Alors à un moment c'était la mode, en 92-93 là, tout Toulouse venait au repas de quartier d'Arnaud-Bernard. Alors nous on leur a dit mais vous pouvez en faire chez vous. Alors ils disaient oui mais chez nous il n'y a que des cons. J'ai dit mais justement, ils ne sauront moins quand vous, quand vous ferez ça tu vois. Et, et, euh, donc voilà, c est, c est, c est, ça s'est fait, bon, à partir de 92, ça s'est fait dans... D'ailleurs, à Toulouse, maintenant, il y a 350 repas de quartier, je ne sais pas. Et puis après, il y a des gens bon, qui sont venus nous voir, qui ont beaucoup euh, travaillé, qui nous disaient non, non, il faut travailler avec la politique, il faut travailler, il faut en faire un, un truc national, euh, politique, lancé d'en haut, alors que nous, on faisait système de réseau, tu vois. Et après, petit à petit, ils ont monté, euh, au bout de 15 ans, à la fête des voisins, là, qui est... Mais c'est des gens qui, à qui on a donné notre fichier, enfin tu vois, qui sont venus là. C'est déjà affreux, quoi. C'est déjà affreux qui font pression sur les HLM, tu vois. Enfin, c'est le contraire de tout. Puis eux, ils le font une fois dans l'année. Parce que nous, le repas de quartier, les repas de quartier, c'est euh, ben, chaque fois qu'on peut. Quel est le but du repas de quartier Le but du repas de quartier, c'est de, de faire que les gens soient encore plus solidaires se, se rencontrent, soit encore plus solidaires, soit solidaires dans une action qui n'est pas une action de lutte contre ceci ou cela, mais une action entre nous, où on se fait plaisir, totalement positive, tu vois, en acceptant très bien aussi qu'il y a des gens qui ne viennent pas ou pas de quartier, ils n'ont en pas envie, mais pas, on ne va pas les stigmatiser, tu vois, tu comprends ce que je veux dire Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, et bien, ils n'ont pas envie, mais un jour ils en ont envie et ils le font, tu vois. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas être solidaires avec eux, parce qu'un jour ils ont besoin de quelque chose, mais on leur rend service tout de suite. Tu vois, ce n'est pas des affrontements, c'est un, un pur positif, quoi. Voilà. Et avec les commerçants aussi. Si, par exemple, il y a des commerçants qui nous ont dit, bon, la place de Tierseret, là, repas de quartier tous les jeudis, là, moi, quand même, ça me trouble, ça me trouble mon commerce. J'ai dit, vous savez, ça vous le trouble, mais d'un autre côté, ça peut valoir une autre clientèle, parce qu'il y a des gens qui sont contents, ils n'ont pas envie de venir au repas de quartier, mais ils sont contents d'être à côté du repas de quartier. Bon. Les commerçants m'ont pas trop cru ça, je <rire> n'ai pas, pas été convaincant. Donc bon ben on est allé ailleurs, de toute façon il fallait qu'on change de rue. Bon, mais ben, des fois on a dit bon, ben, là, on le fera le dimanche par exemple quand vous êtes fermés. Tu vois, on a, on a essayé de s'entendre avec, les, de ne pas faire la guerre, tu vois, avec les uns les autres. C'est une philosophie en fait, qui m'est qui qui qui venue petit à petit. Ouais. Le fait qu'on peut régler plein de choses, j'aime pas que les gens soient tristes en fait. J'aime pas que les gens soient sans solution, soient tristes et tout ça. Parce que je crois fond, très foncièrement, depuis que je suis gamin quoi, qu'on qu peut trouver, bon, pas toujours c'est sûr, mais qu'on peut très très souvent trouver des, des, trouver des solutions à, à des trucs. Et a, je dis pas qu'il y en a toujours, mais il y en a très souvent des solutions positives. Je, je,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 quelque chose de, à la fois de civique, de culturel aussi, de festif un peu, mais par exemple le fait que tout de suite il y a des gens qui disent « Ah bon, alors il faut faire de la musique !» Et non, la musique c'est après le repas, parce que la fête c'est le repas, c'est que les gens parlent ensemble, c'est pas... Un... Ou alors on va faire le repas pour un spectacle, et non Le spectacle c'est après, ou avant, ou alors... Euh... Ou alors « Ah oui, on va aller on va commander des trucs au traiteurs !» Et non, c'est pas ça, il faut que chacun... Euh... Euh, il faut que chacun euh, fasse un truc ou alors oui on va mettre des affiches partout les gens vont venir et non il faut aller chercher parce qu'il y a des gens rien qu'avec une affiche ils ne viendront pas il faut aller les chercher ah oui puis après on laisse faire et non il faut veiller parce qu'il y a des, des gens qui sont isolés qui connaissent personne il faut... Euh, parce que j'ai vu des exemples comme ça une famille qui au pas de quartier elle se met dans un coin et ils vivent en famille il faut faire très attention à ce qu'ils puissent rencontrer d'autres gens donc tout le monde doit être un peu organisateur et faire euh, Attention aux uns et aux autres, euh, tu vois, on a posé plein de... Plein. puis après il faut gérer le bruit ensemble, on fait du bruit, il faut le gérer ensemble et l'arrêter à une certaine heure, il faut y veiller, tu vois, et c'est ensemble qu'on doit... On génère des nuisances, il faut, par exemple, les, les poubelles, ben, il faut qu'on prenne les poubelles ensemble, il faut qu'on fasse à l'heure on arrête les poubelles ensemble, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui fassent les poubelles et les autres qui ne qui les, qui les, qui les fassent pas, qui s'en occupent pas. Prévenir les gens aussi. Ça, on a bien prévenu les organisateurs qu'il fallait prévenir les gens. Rien de pire qu'un repas de quartier qui s'installe dans ta rue quand toi, au troisième étage, c'est pas prévenu. Ça devient des ennemis en bas. Tu comprends ce que je veux dire Mais c'est vrai, c'est une idée simple, mais il faut le faire systématiquement, ça, tu vois. Et il y a des gens qui l'oublient, toutes ces choses-là. La relation avec les politiques, c'était, euh, nous on le fait. Si on bloque une rue, on vous demande la permission. Mais ce pas vous qui le faites, c'est nous qui le faisons. Et après, si des gens politiques veulent venir serrer la mains, oui, mais tous, on s'en fout. Ce n'est pas notre, notre sujet, ce n'est pas, pas ça. On n'a pas de subvention, on ne demandait pas de subvention pour, le, pour, pour ça. On ne voulait pas... Tu vois. Après les échecs qu'on a eus, c'est bon, sur la, la beauté des tables. Moi, j'ai toujours insisté sur... Il faut que ce soit un repas presque avec des bougies, des belles nappes, des beaux couverts et tout ça. Et là, la tendance naturelle, c'est assiette en plastique, euh, verre en plastique, euh, les trucs de pizza sur la table, euh, tu vois, euh, c'est piconique. Non, c'est vrai qu'il y a une floraison de tartes et de pizza, là, c'est un peu... Euh, on s'en agace un peu, mais bon, hein ouais, Tarte, pizza et taboulée, ça va quoi. Donc il y a des gens qui se sont cassés le cul, hein, enfin, excusez-moi pour l'expression, qui se sont cassés la tête à, à faire des bons trucs. On invite des gens, des fois, qui sont, qui sont isolés, ou, ou tout ça. Il faut montrer qu'on les honore, qu'on qu honore tout le monde. Et donc, il faut faire un effort, aussi, sur la, la présentation de, du repas, tu vois. Moi, je ne faisais pas d'efforts sur ma présentation. <rire> je ne me mettais pas aussi, moi je ne peux pas. Mais, mais, mais par contre, apporter une nappe, Apporter une nappe blanche, bon tu sais que tu sais que le soir va être pourri, mais c'est vrai, hein, tu vois, apporter quelques, quelques, quelques, belles, quelques belles assiettes, tu vois, quelques belles choses. Après il y a eu un autre défaut, c'est que les gens qui n'avaient pas à manger venaient systématiquement à, à notre repas, parce que tout le monde leur donnait à manger, tu vois, seulement à un moment, euh, en fait, c'était l'annexe des restaurants du cœur, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui venaient manger euh, de l'extérieur que des gens du quartier. Parce qu'au bout d'un moment, les gens étaient morts, c'était s'était envahis de, de post tu vois, de choses comme ça. Alors là, on a mis l'eau là aussi, on a on a dit, on les a pas rejetés, mais on a dit, « Bon voilà, a, regardez, le mardi, vous en avez un là, tu vois, vous, vous, pouvez aller, vous pouvez aller voir d'autres gens aussi. On n'est pas les seuls, tu vois, vous pouvez aller là. » Et finalement, ça s'est passé comme ça. Les gens, ils sont allés... Voilà, d'autres repas de quartier. Et finalement, ça s'est stabilisé. Puis ils ont connu d'autres gens. Tu vois, ça a fait des échanges comme ça. voilà. Alors après, il y a eu des. Voilà, bon, je vous ai parlé un peu de la régression, là. Enfin, qui est venue tard des repas de voisins, mais fait la fête des voisins. Il y en a d'autres. Par exemple, il y a des mairies qui ont essayé de mettre le. C'est nous qui organisons. Tu vois Alors voilà. Alors c'est les animateurs qui organisaient. Alors ça, c'était. Qu'ils aident au début, oui, je suis pas contre, tu vois, des fois ils font des impulsions. Mais là, non, non, c'est nous qui organisons. Hein, Vous savez, il n'y a plus de militants aujourd'hui, les gens ne savent plus rien faire, on va les animer, tu vois. Alors là, bon, quand tu parles des yeux comme ça, <rire> tu, peux dire, tu peux dire que c'est terminé, tu vois, il n'y aura jamais rien, tu vois. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un lieu. C'est pour ça qu'on a passé tant de temps pour avoir un jardin, pour avoir une place.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 qui va vers la, dans le village aussi maintenant, qui va vers l'anonymat. Et nous, on n'est pas contre cet anonymat, parce qu'on trouve très bien que personne ne regarde avec qui tu rentres chez toi à 1h du matin, tu vois, on trouve que c'est très bien, tu vois. Et, mais par contre, quand les gens veulent se voir et s'aider, il faut qu'ils se connaissent et qu'ils cèdent. Et, et, et donc, on ne veut pas revenir au village, on veut faire la mémoire active de la solidarité. Voilà. Et on l'a construit, ça. Euh, chez moi, à 2h du matin, tu crèves un pneu, tu crèves un pneu, à 2h du matin, tu es tout seul, euh, euh, t'as 50 personnes qui vont, qui vont descendre et t'aider. Tu comprends ce que je veux dire Ou Ta voiture est en panne. Tu dois aller quelque part, à 2h du matin, tu vas à côté à côté, tu trouves 15 personnes pour te pousser. Tu comprends ce que je veux dire tu, Pour tous les dépannages, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu trouvais des gens. Alors donc, ce c'était pas le retour au village où tout le monde se surveille. C'est pas du tout ça qu'on a voulu faire, tu vois. C'était l'activité la, de la solidarité, la mémoire de la solidarité qui soit conservée chez un certain nombre d'acteurs le plus grand possible. C'est là que je, je, je si tu veux que le travail dans le quartier est très important parce que moi je pense que ce n'est possible que dans des entités géographiques déterminées. C'est-à-dire tu ne peux pas le faire pour l'ensemble du monde, tu comprends ce que je veux dire Il faut que chacun le construise dans l'endroit le, dans dans où, où, où il habite, c'est ça qui est, qui est important. Tu vois, c'est pour ça que je, le problème de l'identité communale, par exemple, et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce que je sais que euh, là, maintenant, il y a la mode euh, que toutes les communes se regroupent, qu'il y a la mode que, tu vois, euh, tout ça, mais chaque village, chaque quartier a une identité particulière, tu comprends et il faut rentrer à fond pour la connaître, et c'est là que tu, tu fais le travail de réseau. Tu, tu, tu peux faire un travail de réseau à l'échelle de la ville, mais ce n'est pas le même. C'est tous ces petits trucs qui se font à base de, de petites paroles avec les uns, avec les autres, avec, avec les grands, avec les vieux, avec les uns, avec les autres. C'est du lien euh, perpétuel et de la connaissance euh, perpétuelle des autres, des petits problèmes, de ceci, de cela. Et c'est cette, cette relation... Cette relation qu'il faut mettre, euh, mettre en place. Et nous, on a toujours été pour cette relation, alors que les spécialistes nous nobaient. Euh, Et ils avaient tort de nous snobber. Parce qu'en en fait, on est complémentaires. Même si on ne pèse pas lourd, je ne dis pas qu'on pèse lourd. Mais on est quand même complémentaires.